Ben bonjour Christophe Bonjour Céline et Lodi. Ravi de, de, de discuter avec toi aujourd'hui autour de la spirale dynamique. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as formé, donc sur lequel tu es assez expert. Et euh, j'aimerais savoir un petit peu comment, quel est ton regard aujourd'hui sur notre société. Euh, comment tu l'analyses d'après la spirale dynamique mmh. on a vraiment euh, l'opposition de trois, trois mêmes, trois, ouais, alors un même c'est un système de représentation, de valeurs, une façon de voir le monde, donc, euh, vraiment l'opposition euh, très visible de trois de ces systèmes que la spirale dynamique évoque. Donc, il y a euh, le, le côté euh, gestion, économie, finance, donc, euh, représenté par la couleur orange. Il hein, je... euh, euh, y a le côté euh, pensée sensible, écologie, liberté d'expression, euh, sexualité, libre, théorie du genre. Tout ça, c'est plutôt la couleur verte de la spirale dynamique. Et euh, précédemment, hein, on avait le côté euh, règles, morales, euh, tout ce qui est autour de la loi, du cadre social, qui représentait pas la couleur bleue. Et ce qui se passe, c'est que on, on voit bien les excès de tout ce qui était du monde orange, les excès économiques, les excès de la finance... Euh, depuis une quarantaine d'années la pensée sensible, la liberté d'expression a pris la place du coup le monde euh, en mode gestion rationnelle ben, prend du coup dans l'aile évidemment ce qui fait que euh, là il y a une volonté de remettre un peu de cadre euh, et, et donc il y a un retour à quelque chose d'une un, volonté de contrôle, de maîtrise qui correspondait à la couleur bleue Auparavant. De la part de qui, alors, cette volonté de contrôle Ce qui est certain, c'est que euh, les institutions, les administrations, dont c'est la fonction, mmh. euh, ont cette tendance à vouloir essayer de mettre de plus en plus de normes, de plus en plus de règles, de plus en plus de paperasses, dans cette impression qu'ils vont pouvoir euh, maintenir un cadre, un contrôle, euh, sur toutes les choses qui sont en, qui étaient en train de partir dans tous les sens. Alors, on voit depuis quelques années que euh, ben, à travers euh, la crise du Covid, euh, des histoires de passes, de, de passes passe sanitaires, vaccins, etc. On voit également euh, les réglementations par rapport à la circulation dans les villes. Euh, on, donc il y a un certain nombre de, de, de choses qui démontrent qu'il y a une volonté de plus en plus forte euh, de cadrer les pratiques des individus. Et, euh, et donc là on voit hein, très clairement ce, ce côté euh, euh, opposition entre ces trois couleurs-là on peut ajouter que de ce fait-là eh bien il y a des régressions à encore avant euh, c'est-à-dire des trois couleurs qui sont plus instinctives les trois couleurs que je viens de citer les trois systèmes de valeurs il y a une forme de pensée euh, dans, dans le bleu, il y a la pensée cadrante, morale, le bien, le mal, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. qui correspond à la fin du Moyen-Âge, euh, la monarchie, jusqu'à la Révolution française en fait. La seconde, donc la pensée rationnelle, bah, ça, la naissance est avec le siècle des Lumières. Mmh, mmh. Et donc là, on a vécu 200 ans de, de science, euh, voire de scientisme, hein, avec les dernières années, euh, du règne de l'industrie, de la technologie, de l'économie, de l'argent, etc. Et ça n'est que depuis euh, voilà une quarantaine d'années qu'on est arrivé plus à, à l'expression, la sensibilité, le retour du féminin, etc. Et euh, mais comme tout ceci est extrêmement difficile à harmoniser. Mmh et que bah, chacun pense que la vérité est de son côté, et que son système de valeurs est le meilleur, et que c'est grâce à son système, des façons de voir les choses, qu'il va pouvoir équilibrer euh, la société. Et donc, euh, il y a à la fois l'administration dont c'est le rôle, mais les gouvernants euh, qui essayent d'aller dans une direction donnée, dont aujourd'hui on peut se poser quelques questions, mais c'est très clair qu'eux aussi tombent dans une forme de totalitarisme, euh, donc un, un retour à bleu, avec souvent des excuses d'ordre vert, des excuses écologiques, hein, il faut sauver la planète, euh, etc. Mais Et donc ce qui amène en opposition ou en résistance des retours à encore avant, c'est-à-dire quelque chose d'une violence. Euh, donc un passage à l'acte violent, donc ça c'est la couleur rouge hein, dans la spirale dynamique qui était l'époque de la féodalité. Et, euh, et on constate aujourd'hui que euh, plein de gens pour se, pour se libérer, mais instinctivement, mmh. euh, sont dans des actes de violence. Donc, on peut penser aux voitures qui brûlent, on peut penser euh, euh, aux bagarres de plus en plus fréquentes dans la rue pour des bêtes questions, enfin voilà, ou dans les stades ou autres. Euh, et il y a également une autre forme de régression plus subtile, euh, beaucoup dans les mondes imaginaires. Ça c'est la couleur violette. Mmh. Alors. Ça peut se trouver notamment dans le recours à certaines religions. Et c'est là qu'il y a un lien spirale dynamique religion. que Toutes les religions ont toujours été basées sur un mythe fondateur, parfois sur une réalité, mais cette réalité, on l'a un peu transformé. Euh, et, et il y a donc une large part d'imaginaire. Et dans cette opposition, dans cette difficulté à s'y retrouver, un certain nombre de personnes vont faire appel à quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Donc soit dans l'idéalisme, euh, soit dans des formes religieuses, soit dans une quête de spiritualité, mmh. mais pas forcément appuyée par de la connaissance, plutôt appuyée par euh, une mythologie personnelle, je dirais. Ouais. Voilà. Tu aurais quel exemple à donner par rapport à ça Alors. Pour moi, ça a démarré avec des choses beaucoup plus technologiques. C'était euh, à l'époque où il euh, y a eu toutes les... C'est pas si vieux que ça, hein, c'est une dizaine d'années, mais tous les films autour, donc Avatar, Le Seigneur des Anneaux, ah, oui. euh, on peut penser aux jeux vidéo dans des univers de d'héroïque, fantasy, ah, etc. Oui. Là, on n'est pas dans la religion, mais on est effectivement... Pas du dans tout, un mais on est, même, de... on est dans le même phénomène psychologique. Oui, oui. C'est-à-dire que là, il euh, y a des gens qui aujourd'hui, on voit, hein, dans, les, dans les religions classiques, on dirait, quand même pas mal de personnes qui reviennent... À leur religion d'origine, ou qui choisissent une religion qui n'était pas la leur ou la, mmh. la féminine, mais qui, qui essayent de trouver quelque chose dans ce domaine-là, de l'ordre du spirituel, pour certains, il y a une vraie quête intérieure appuyée par une recherche, par de la connaissance, et là on, on est dans une stade ultérieure des développements. Mais pour beaucoup, on est purement dans quelque chose de, que je nomme imaginal, quoi. C'est plutôt l'émotion, la, la sensibilité, mais pas une sensibilité profonde, une sensibilité de surface, quoi. Mmh. quoi. Et euh, donc j'ai pris l'exemple des, des mondes un peu imaginaires à, à travers mmh. le cinéma, à travers le jeu vidéo on peut parler aussi d'une certaine forme de chamanisme, par exemple. Mmh. Bah, pareil, hein, dans, dans, dans tout ce genre d'approche-là, euh, ben beaucoup d'approches New Age sont ouais, complètement dans l'imagination Ils... Tu parles de quoi Tu parles par exemple des, des voyages chamaniques des voyages au tambour, des rencontres avec alors, euh, ton animal ça, totem Par exemple, alors ça, ça veut pas dire que euh, ça n'existe pas, pas, que c'est ouais, faux ouais. c'est dire que certaines personnes ne sont que dans la dimension imaginale, mmh. alors que d'autres personnes intègrent plus quelque chose de l'ordre du symbolique, où là il y a une, une pensée plus rationnelle et sensible qui vient se mettre là, il y a pas que de l'imaginaire, donc il y a véritablement... Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont véritablement en contact avec des énergies subtiles, avec les mondes invisibles euh, qui, pour eux, prennent ces formes-là. Mmh. Euh... C'est délicat, hein, du coup, d'arriver à sentir à quoi on a affaire dans ces espaces-là. Euh... Et d'autant et que euh, là, dans le monde occidental, c'est quand même relativement nouveau, oui. Que ce sont des, des choses qui viennent de, de plein d'antérieurs, de cette époque où le, le, le système de valeurs violées, le même violet, donc plus qu'il y avait pris naissance. C'est en ce sens que ça peut être une régression. Mais comme la dimension, enfin, les mondes Invisibles existent, dimension spirituelle existe. La difficulté, c'est de réussir à harmoniser notre pensée rationnelle, notre rigueur intellectuelle, notre sensibilité émotionnelle et les domaines euh, imaginaires, mais également la réalité de mondes invisibles dont on ne sait pas grand-chose. Mmh. Et certaines personnes sont parfaitement connectées. Donc il ne s'agit pas pour moi de dire euh, ce genre de choses-là est automatiquement euh, fausse, mmh. mais. Ça peut être un piège, et beaucoup de gens tombent dans le piège, plutôt que d'avoir une, une véritable connexion. Et donc ça aussi, pour moi, c'est une forme possible de régression par rapport à la difficulté d'harmoniser euh, les, les, les, les trois couleurs principales actuelles, hein, donc euh, pensée morale, cadran, bleu, pensée rationnelle, orange, et pensée sensible, vert. Et, et, et donc là, on est vraiment dans les ennuis parce qu'on fait, enfin les gouvernants les, les, les, ne font pas ce qu'il faut pour permettre que la petite minorité de gens un peu éveillés, un peu conscients euh, se développe. Mmh. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'il euh, y a une, qu'on euh, fait tout pour que cette minorité-là ne se développe pas. Et du coup, ben, ce, ce monde-là, cette façon de faire, se condamne automatiquement à régresser. Et donc, de plus, il y aura de plus en plus de violence. Parler de voilà, la situation Russie-Ukraine, le, le nombre de, de conflits euh, armés hein, qui ont eu lieu à droite à gauche, c'est euh, l'éternel recours à la violence, à la guerre, pour essayer de se sauver d'une situation qu'on ne maîtrise plus. Et, ben, voilà, on a vu ça depuis la nuit des temps, hein, ça continue. La solution ne serait pas là, mais toi et moi ne sommes pas en position de pouvoir piloter les choix de, de nos gouvernements. Alors euh, je vais résumer ce que je comprends dans ce que tu dis et tu vas me dire si je me trompe ou s'il y a des choses à rajouter ou à préciser. Euh, ce que j'entends, c'est que il y aurait donc une poussée en évolution et une minorité qui guide ce mouvement d'évolution, on va dire, euh, mais que au niveau euh, des dirigeants ou de la, de la, de la du gouvernement euh, national, international, etc., C'est pas très souhaité, en fait, qu'il y ait cette évolution de conscience. Et donc, du coup, c'est ce qui, comme politiquement, cette évolution est bloquée, du coup, ça entraîne une régression. C'est ça que tu veux dire Alors, Je le dirais différemment. Ouais. Dans cette minorité, je pense pas qu'elle guide... On peut mmh. la considérer comme, comme la tête euh, de, de, de ploton, mais ça que je veux dire en, euh, en, en fait c'est une minorité qui a compris les effets pervers des systèmes précédents et donc qui essaye de s'inventer une autre façon de voir le monde. Mmh. Euh, mais le, le, le moteur de cette minorité-là, euh, c'est la conscience. La conscience est autre chose que la pensée. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à, à associer la pensée cadrante, la pensée rationnelle, la pensée sensible. Je préfère le mot pensée sensible à émotion, parce qu'il euh, ne s'agit pas d'émotion pure, il s'agit certes d'émotion, mais qui, qui s'accompagne d'une pensée. Alors que l'évolution, l'étape suivante, suppose pas seulement de la pensée, mais de la conscience. C'est-à-dire est, -à -dire est... Ça, ça peut correspondre à la fameuse phrase « lâche ton mental euh, » qui est qui, qui veut dire bah, « là c'est un pensée sensible » ou « lâche ton intellect », mais prends conscience de l'instant présent, de toi dans l'instant présent, du monde dans l'instant yeah. présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la pensée, qu'il faut rejeter le mental. C'est « laisse la place à la conscience de ce que tu es » avec tous les éléments qui peuvent être des indicateurs. Donc cette minorité-là qui est en train de faire ce travail-là, elle est pas guide, elle est trop petite, elle existe, mais elle est trop petite pour être guide. Et, et les gouvernants, les administrations, euh, euh, eux, ils ont une majorité à gérer. Et donc, on peut comprendre également le souci des gouvernants, des grosses boîtes, euh, qui sont dans un autre mode de penser des choses, euh, qui, ont, qui sont certains d'avoir la vérité, donc ils n'ont aucune raison de changer. Mmh. Et, et raison pour laquelle, d'ailleurs, ils n'ont pas envie qu'il y ait une prise de conscience généralisée, puisque s'il y a prise de conscience généralisée, un maximum d'individus vont prendre conscience des effets pervers de leur propre système. Ce qui est en train de se passer. Ah. En même temps, c'est étonnant ce que tu dis parce que si ces dirigeants sont persuadés de eux-mêmes avoir la vérité, ils sont pas forcément conscients des effets pervers de leur système. Ou ils en sont conscients, mais ils considèrent que c'est un dégât collatéral et que c'est pas grave ça peut être le cas ou alors euh, je pense à quelque chose que la loi du marché pendant longtemps nous a fait penser que seul le marché allait pouvoir euh, réguler librement les choses, sauf qu'on se rend bien compte que la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, ben certains ont une volonté de domination sur le marché avec des pratiques euh, qui sont est la force financière ou parfois la force militaire etc. Donc euh, la, la théorie selon laquelle le marché serait capable de réguler euh, la, la totalité de l'économie, elle s'avère évidemment fausse. Mmh. Euh, en théorie, oui, pourquoi pas, mais euh, l'être humain et les réalités humaines et les réalités de les égaux humains font que non. Donc, euh, Et d'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de libéraux commencent à comprendre ça, qu'il y a une nécessité malgré tout d'avoir un certain cadre. Le piège étant qu'on remet encore plus de cadres, peut-être pour aller encore justifier ma théorie de base. On peut penser à ce qui s'est passé entre ceux qui mettaient en avant la nécessité d'un vaccin au niveau mondial par rapport à la crise Covid et ceux qui étaient beaucoup plus prudents. Là, on a bien vu qu'il y avait quand même une certaine forme de d'utilisation de la peur, consciente, inconsciente, nécessaire, pas nécessaire, chacun pense ce qu'il en veut, mais que, euh, il y a une auto-persuasion que c'est cette direction-là qu'ils font prendre et que tous ceux qui ne choisissent pas d'aller dans cette direction-là comme nous leur demandons, ce eh sont des gens qui ne sont pas considérés comme euh, respectant les règles de la société. quoi. Bon, et, et, et là, on voit qu'il y a vraiment ce recours à un cadrage, euh, qui est une forme de totalitarisme, euh, par, par persuasion que ma façon de voir est la bonne. Mmh. Ah. Après, certains d'entre eux sont de mauvaise foi. Voilà, c'est ça, <rire> a des, a, euh, à démêler, <rire> effectivement, entre ceux qui sont vraiment convaincus et ceux qui... Ouais, il y a ceux qui sont vraiment convaincus et de bonne foi, il y a ceux qui sont de mauvaise foi, et puis il y a ceux qui sont les pions utiles. Mmh, mmh. Ceux qui sont, d'ailleurs, les plus, les plus nombreux, hein mmh, mmh. Euh, qui, qui croient dur comme fer ce qu'on leur fait croire, ce qu'on leur fait penser. Des deux côtés d'ailleurs, hein, que ce soit parmi ceux qu'on nomme les complotistes, ou que ce soit parmi ceux qu'on nomme euh, qui acceptent toutes les règles qui leur sont euh, imposées. Euh, donc des deux côtés, il euh, y a les pions utiles. Euh, le, le, le véritable boulot de chacun, c'est de s'informer suffisamment, de mettre en œuvre ses propres dimensions, ses propres voilà, sa pensée sensible, sa pensée rationnelle, sa conscience, son imagination aussi son cœur, parce mm -hmm. qu'au final, c'est quand même de là qu'on a les meilleures informations, mm -hmm. pour pouvoir faire sa propre pensée, sa propre euh, opinion, qui sera même pas une vérité, qui sera juste une opinion. Mm -hmm. Mais là, on est quand même vraiment dans un moment extrêmement euh, complexe, charnière de notre euh, civilisation, ça c'est évident. Soit on va revenir vers quelque chose de, de plus violent, hein. on pense que c'est voulu d'ailleurs, hein. forme-guerre, guerre civile, violence multiple. Alors, énorme visible euh, ou, ou simplement euh, des, des, des une multiplication de petits foyers euh, de violence, je sais pas sous quelle forme ça prendra, hein, mais on voit bien, je parlais de Russie, Ukraine, euh, là on est sur un énorme foyer de violence dont on ne sait pas s'il pourrait pas s'étendre, hein, si mmh. tout est possible. Donc ça, c'est très clair que c'est quelque chose qui nous pend au nez euh, et qui se passera, je dirais obligatoirement. Si on si collectivement, si globalement, si au niveau des gouvernements, il n'y a pas un véritable investissement dans une éducation, dans un accompagnement, de la montée des consciences. Mais tout ce que nous avons dit précédemment fait que c'est probablement pas ce qui va se passer. Oui, ça paraît assez utopique d'imaginer <rire> que les gouvernements poussent vers la montée de, de ah. conscience quand on voit que même soit effectivement ils le sont, mais euh, ils préfèrent afficher euh, plutôt du contrôle, etc., soit ils ne le sont carrément pas dans la conscience. Donc. Et, et si, si on conclut sur ce truc-là, ça veut dire que c'est la responsabilité individuelle de chacun mmh. de faire son chemin, mmh. de se mettre en lien avec des, des réseaux de connaissances, d'amis qui sont compatibles avec sa façon de voir, avec son propre progrès. Et je pense que la seule façon dont cette minorité pourra grandir et, et garder confiance et garder courage c'est ben précisément de, de, de se mettre en connexion avec des gens qui sont dans le même genre de, de, de cheminement ce qui n'est pas facile parce que là aussi on a les problèmes d'égo de chacun et, et, mais au niveau global c'est beaucoup trop compliqué pour réussir à avoir une possibilité d'action et tu ne penses pas que cette montée en conscience euh, tend à être généralisée en fait tout simplement et que cette minorité devienne au final une majorité ben, C'est un peu... Euh, je, je l'espérerais, mais si on relit un de ceux qui ont pensé le système de la spirale dynamique, donc Ken Wilber, mais ça, cette, cet espoir-là peut être totalement utopique parce que c'est vrai que dans les pays occidentaux euh, cette minorité est quand même beaucoup plus importante qu'en Afrique, en Inde, en Chine parce qu'ils ont un peu d'autres réalités économiques donc nous pouvons nous avoir l'illusion dans nos représentations que on est de plus en plus nombreux. c'est certainement vrai en Occident, mais il suffit d'aller te balader en ville et tu vas te rendre compte qu'on n'est quand même pas si nombreux que ça par rapport au pourcentage de gens qui habitent dans une ville quoi. Donc euh, ne pas confondre ce qui est l'espoir et ce que sont les réseaux que nous fréquentons mmh. où effectivement mmh. on croise beaucoup de gens qui sont dans ce genre de cheminement et la réalité de la population globale mmh. euh, que ce soit dans nos pays ou que ce soit au niveau mondial. Donc, voilà, donc ces minorités aujourd'hui elles sont vraiment tout à fait minoritaires et, euh, et donc qu'elle vibre le pause. C'est euh, pas à l'espace de 10 ans, 20 ans que tout ceci peut, peut bouger mais encore une fois, c'est d'ailleurs, je pense, le projet de ceux qu'on qu nomme les mondialistes, hein, c'est à travers un cadre de fonctionnement économique, législatif, sanitaire, qui sera globalisé, on va permettre de contrôler l'ensemble. Alors avec, pas forcément un niveau de conscience, mais en tout cas un niveau de soumission, un niveau d'obéissance. Donc ça, c'est c'est une réponse qui est apportée hein, on n'arrive plus à contrôler, donc on globalise, c'est beaucoup plus facile ». On voit que ça marche pas non plus, hein, et que et ça ne tient pas en compte la nécessité de, du libre arbitre individuel, du cheminement personnel, et ça va nécessairement, à un moment ou à un autre, générer des résistances. Quoique, en Chine, ça, on voit pas encore ça, ça commence à apparaître des mouvements de résistance, mais ça ne pas comment ça va finir. Et euh, donc, c'est, euh, je, je, je peux avoir cet espoir, mais c'est pas une illusion. On va observer et voir comment ça va se passer. Peut-être qu'un grand choc euh, de l'ordre, euh, ne l'espérons pas, mais une troisième guerre mondiale... Euh, bah, pour... Ne serait-ce que le confinement, là hein. Ça avait été un choc oui. pour permettre des évolutions de conscience, des oui. prises de conscience, alors, des oui, changements oui. dans les vies des gens... Et... Non, oui, oui, alors effectivement, ça a été un, un gros choc... Ça a permis quand même effectivement la prise de conscience, un changement de vie de pas mal de gens, le fait de passer au télétravail, on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui ont revisité leur façon de travailler, qui ont même changé de boulot ou changé de région. Donc oui, c'est un choc extrêmement intéressant. Euh, mais euh, pas non plus euh, une énorme majorité. Quoi. Beaucoup de gens sont revenus dans leur train train dans leurs habitudes, etc. Alors quand j'évoquais un nouveau choc, oui, c'est un choc encore plus terrible, quoi, et, euh, que je ne souhaite pas, mais c'est vrai que l'humanité évolue plus vite, que, ou l'individu d'ailleurs, quand il y a une, une grosse crise, un gros choc, mmh. ça, ça pousse à, à évoluer plus vite. Alors euh, comment tu analyses cet engouement qu'il y a pour le développement personnel, pour des pratiques de bien-être, pour la recherche de la transcendance, quels que soient les les moyens à euh, utiliser, tu parlais du chamanisme tout à l'heure. Euh, il y a aussi un engouement pour les médecines traditionnelles, euh, médecine euh, psychédélique ouais. et autres, euh, voilà. Donc comment tu analyses tout ça euh, eh bien, si on reprend ce, ce code couleur de la spirale dynamique, il y a eu cette prise de conscience dans les années 60-70 que le tout économique, euh, donc la, la couleur orange de la spirale dynamique, euh, avait des effets pervers euh, qui étaient facilement constatables. Donc un certain nombre de personnes se sont dit euh, « Non, nous, ce monde-là, on veut autre chose. » Et euh, donc on, est, on a permis à ce moment-là, euh, par la musique, les, les courants musicaux, euh, le rock, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées qui étaient un peu libérateurs, et libérateurs de, de, de cadres anciens. Le fameux, il est interdit d'interdire, etc. Et donc, des... à ce moment-là, le besoin était de sortir des cadres bleus, la règle morale que portait encore, par exemple, le christianisme, principalement le catholicisme, en tout cas, dans les pays occidentaux européens, et de sortir donc ce cadre moral. Un caractère plus religieux dans certains endroits, ou, ou politique. C'est aussi un cadre moral euh, qui est porté par le parti communiste par mmh. exemple, qui n'a rien avec la religion, mais qui est quand même un cadre moral assez, euh, assez fixé, quoi, assez contrôlant. Et euh, donc cette prise de conscience-là a, a donné euh, une plus d'importance plus à l'émotion, à la sensibilité, à l'expression, et, euh, et donc là est apparu petit à petit donc cette fameuse couleur verte hein, de, de, de la spirale dynamique et euh, donc ça s'explique simplement et à chaque fois le, le, le changement enfin l'arrivée d'une minorité s'explique toujours systématiquement par la prise de conscience d'une petite minorité euh, des effets pervers du système qui viennent de s'installer depuis X siècles. Et, et là en ce moment, un euh, certain nombre d'individus sont en train de se rendre compte également des effets pervers de du tout écologie du tout émotion de la liberté d'expression sans contrôle euh, le problème c'est que au lieu d'aller vers plus de conscience on va vers plus de cadres plus de règles donc là c'était une erreur mais c'est une erreur logique par rapport au fonctionnement de l'ego humain. Mmh. Euh, donc ce que tu dis, euh, c'est qu'en fait, chaque euh, étape dans la spirale dynamique vient réagir à, aux excès de l'étape précédente, en fait. Mmh. Et, euh, et là, donc on est au, au stade où on se rend compte des excès du vert, de l'écologie, comme tu dis, euh, euh, peut-être euh, un peu utopique, ou euh, je ne sais pas quels sont les excès du vert. Euh, Il y a les excès d'un certain féminisme aussi. Hein, oui. hein, voilà, donc, les, euh... les excès, en fait, de cette vision qui voudrait que tout le monde soit égaux. En tout cas, oui, il peut y avoir cette euh, cette illusion-là, euh, le refus des différences, ouais. euh, le refus des réalités euh, pragmatiques, euh, voilà la théorie du genre, par exemple, ouais. ou... Euh, alors ça ne veut pas dire que ce sont des philosophies inintéressantes, ça mérite de s'y pencher mais il y a quand même euh, des, raisons, des observations purement pragmatiques euh, qu'on peut pas dépasser. Alors après, philosophiquement, on peut tout inventer euh, mais ça conduit à des formes euh, un peu délirantes parfois, quoi. Et ça conduit surtout à ne pas être capable de créer une écoute harmonieuse entre des gens qui portent des différentes opinions, des différentes valeurs. Et à partir du moment où on arrive dans cette illusion que mal vision, mes valeurs, ma philosophie est évidemment nécessairement meilleure que la précédente, eh bien, la place est ouverte à, à toute forme de, de violence verbale, voire totalitariste, et on voit ce qui se passe euh, actuellement quand certaines de ces personnes-là arrivent dans des fonctions politiques. Je Par exemple, à l'actualité de la semaine dernière, euh, une petite bourgade anglaise, où euh, le, le, le conseil municipal est euh, socialiste et écologique, et ils viennent d'avoir l'idée, comme ça... Euh, est-ce que le projet va arriver à bout Au bout, on n'en sait rien, mais le projet existe. C'est de diviser la ville en quatre secteurs et euh, d'équiper euh, des caméras partout. Et tu n'auras le droit de sortir de ton secteur que si... Alors, ton, ton numéro d'immatriculation va être filmé. Et euh, avec les automatismes, on va pouvoir dire, mais toi, tu es sorti de ta zone. Or, tu n'avais pas l'autorisation de sortir de ta zone. Ça, c'est un projet qui est existant. Quoi. Alors, Pour quelle raison, ce couvre feu Parce qu'il faut sauver la planète. Donc, euh, au moins, tu sors de la zone dans laquelle tu es autorisé à circuler, euh, au moins, tu pollues. D'accord. Donc l'idée est de d'éviter que les gens consomment du carburant, etc. Alors peut-être que les Anglais dans ce village-là n'ont pas encore mis des bornes électriques pour des voitures électriques, j'en sais rien. Là je rigole. Mais euh, on est dans ce genre de, de de pensée dont on se rend même pas compte que euh, là il y a un vrai problème de parkage euh, mmh. des donc, citoyens, quoi. Ah, et et euh, donc ça c'est. Et je pense que les gens qui ont élaboré ce projet sont persuadés que c'est mm -hmm. comme ça qu'il faut faire pour sauver la mm -hmm. planète. Peut-être ont-ils raison d'ailleurs, mais le choix politique d'interdire de, de, à tous ceux qui n'ont pas une fonction professionnelle qui leur autorise à sortir de leur zone, c'est du parkage, ouais, ouais. c'est du camp de concentration sans clôture. quoi. <rire> J'aimerais bien quand même qu'on essaye d'entrevoir... De, euh, cette phase à venir, donc cette phase évolutive euh, qui est la phase de la conscience et qui envisage trois, trois étapes également. Il hein. euh, y a l'étape euh... Jaune, qui est la première, et puis ensuite on a un turquoise, et ensuite je crois qu'il y a de corail, et on s'arrête là parce qu'on a du mal à imaginer <rire> où jusqu'où ça peut aller encore. Ouais. Mais, mais déjà, donc ces trois prochaines étapes dans lesquelles on est à peine, on commence tout juste à mettre le pied, est-ce que tu peux nous en donner un petit peu le goût pour qu'on puisse sentir vers où ça, ça dessine l'évolution humaine alors donc, on est Bien d'accord, il s'agit d'une grille de lecture, d'un modèle que, que j'aime beaucoup et, et qui commence à se développer parce qu'il semblerait que beaucoup de gens ont compris que ce modèle avait un éclairage assez pertinent sur l'histoire du monde des hommes et, et l'évolution individuelle autant que collective. Donc les trois couleurs que tu viens de citer, il hein, euh, et, et y a toujours, hein, comme auparavant, il y a une alternance yin-yang, donc dynamique féminine, dynamique masculine. Donc même à ce niveau-là, donc où la conscience a commencé à remplacer la pensée, on est, donc le côté jaune, on va dire il y a une coloration plus yang, hein, qui est, euh, on, on est là, on sort de la pensée, de la connaissance de type intellectuel, on est dans quelque chose d'une capacité à gérer les choses, économiquement, scientifiquement, etc., mais n'est jaune que celui qui a... Un, un, qui est capable d'être conscient de ses émotions, de ses intuitions. Donc il y a malgré tout nécessairement dans les personnes qui sont à ce stade d'évolution-là euh, un, un équilibrage yin-yang masculin-féminin qui existe mais peut-être que la coloration visible extérieure elle est plus de type yang. Le turquoise euh, ça va être le contraire. La coloration extérieure va être plus de typine mais née turquoise, que celui qui a véritablement intégré, harmonisé ses dimensions féminines avec ses dimensions masculines. Et c'est là qu'on ne peut pas confondre quelqu'un qui est un vert... Euh... Je, je rencontre beaucoup de gens qui se pensent être turquoise, mais qui ne sont que des verts persuadés qu'ils ont raison. Hein. Euh, et, et parce qu'il y a plus quelque chose de l'ordre de... Dans, dans les biais psychologiques, hein, de l'illusion de savoir, l'illusion d'avoir raison. Et donc, euh, comme il est de bon ton d'être en haut d'une échelle de progrès, je pense que je suis arrivé en haut de l'échelle de progrès. Enfin, c'est Généralement, c'est un, un, un piège offert à l'ego. Et, et donc, dans un premier temps, je considérais que ce jaune et ce turquoise étaient en successif comme les précédentes couleurs, c'est vraiment une succession hein, dans les, les énergies, et donc dans l'histoire du développement individuel ou du développement collectif du monde, on est passé successivement par toutes ces étapes et en alternance, yin, yang, etc. Mais à ce moment-là, euh, une fois passé le, le frossé, la barrière de la conscience, j'ai changé ma représentation, donc là je suis plus tout à fait d'accord avec ceux qui euh, représentaient la spirale, c'est qu'à cet endroit-là, pour moi, ces deux couleurs se font face elles sont complémentaires. C'est-à-dire qu'elles n'arriveraient pas l'une après l'autre. C'est-à-dire que ce sont deux étapes. Que ceux qui sont plus yin au départ, donc on va dire en plein vert, auraient plus de facilité, plus de perspective à rentrer directement dans le turquoise. D'où le piège qu'ils s'y croient arriver. Mm -hmm. D'accord euh, Et pareil pour ceux qui étaient plus dans la pensée rationnelle, euh, scientifique, etc., plus de facilité à en rentrer dans le jaune. Et, et du coup... Autre piège tendu au vert, qui sont donc euh, c'est le système de valeur, hein, pensée sensible, qui est le plus proche de franchir le pas. Hein. D'ailleurs, le mot conscience est pas mal évoqué dans le développement personnel. Donc ils sont vraiment les plus proches de franchir le pas. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux ont tendance à rejeter la pensée rationnelle, ou la pensée cadrante, ou la pensée euh, morale. Donc, tant qu'ils n'arriveront pas à intégrer l'importance de la pensée intellectuelle, les connaissances avec un petit C, euh, et d'un certain nombre de cadres, euh, y compris également l'importance de du rouge, c'est-à-dire la, la puissance, hein, la puissance masculine, ou une puissance féminine aussi, et, ou, et également intégrer l'importance de l'imagine en fait c'est intégrer l'ensemble des fonctions psychiques euh, et énergétiques qui font un être humain dans sa totalité. Et donc que ce soit jaune ou turquoise, euh, il y a cette intégration. Sachant que vu de l'extérieur, euh, ben, on va dire qu'il y a une connotation plus fine d'un côté, plus et je reviens à ce piège, c'est que le mélange du jaune et du turquoise, ça donne quoi Ça donne du vert. Donc c'est l'autre piège euh, que que symbol... là on est dans la pensée symbolique, mmh, c'est mmh. une histoire de couleurs, oui. mais c'est pas si idiot que ça, mmh. parce que ça veut bien dire que c'est le piège tendu au vert, la rencontre du jaune et du turquoise donne la couleur verte, et donc c'est un peu compréhensible que le vert se pense être arrivé dans l'état du dessus, puisque effectivement, en termes de couleurs, de mélange de couleurs, c'est ça que ça donne. Mais quand on a une meilleure connaissance du contenu de chacune des valeurs, quand on a une connaissance des pièges de l'ego, des biais psychologiques, euh, on se rend compte que quand on est à turquoise ou à jaune, euh, on a beaucoup moins de chances de tomber dans les pièges de l'ego, on les a un peu nettoyés, on a suffisamment de connaissances, de grilles de lecture pour pouvoir s'auto-analyser en conscience, puisque mmh. c'est la conscience, mais au moment où c'est en train de se passer. Mmh. Et, et ce qui n'est pas le cas de, des purs verts, ou des purs oranges, ou des purs bleus. Et, et malheureusement, dans les accompagnants, dans les coachs, euh, ben, beaucoup se pensent à un endroit où ils ne sont pas encore arrivés. Mmh. Après, c'est peut-être mon cas, mais à chacun de ceux qui me rendent compte de le dire. <rire> et alors, le corail Étape corail, Alors, le ça. corail, dans ce que j'ai lu, on n'aurait eu que deux individus dont le monde connu, en tout cas, deux individus connus au sein du monde, sont des gens qui euh, ont parfaitement réalisé l'harmonisation, l'intégration de cet ensemble-là et qui arrivent à assumer leur autorité, mais une autorité qui est appuyée par, à la fois par les dimensions euh, au-delà de nous, donc sacrées, divine, spirituelle, selon le mot qu'on a envie d'employer, mais à la fois qui incarne ça euh, sur Terre. Donc ce sont des grands sages, mais à la fois des grands chefs mmh, aussi. Mmh. C'est d'ailleurs, euh, on parle aujourd'hui d'attente messianique, cette attente messianique correspondrait à ce genre de personnage. Mmh. Chaque religion attendant évidemment un messie à la couleur de sa propre religion. Ça ça, ça ne peut être qu'une erreur évidemment, c'est un autre sujet tout à fait passionnant. Mais, euh, et donc ça correspondrait à deux personnages qui ont assumé un rôle de pouvoir mais dont on sait qu'ils avaient un arrière-plan spirituel, émotionnel, littéraire. Il y a un président de la République européen, pas français malheureusement, c'est Vaclav Havel, qui était un écrivain, un poète, philosophe, et qui était le premier président de la République tchèque quand la Tchécoslovaquie a explosé. Et quand on lit Vaclav Havel, on se rend compte que, oui, voilà, on a affaire à quelqu'un de solide et qui a manifestement une expérience spirituelle, et qui a donc accepté d'être euh, le président de son pays. Je ne sais pas forcément bien terminer, ce qui ne veut pas dire qu'à tous les coups c'est gagnant. Et le deuxième, c'est Nelson Mandela, qui est connu mondialement également, et Quand on lui lit, on voit que lui aussi était porté par quelque chose d'une puissance euh, d'un au-delà de lui, quoi, et qui a assumé euh, le rôle de militant, de politique, et qui était président de son pays aussi. Donc voilà l'exemple d'une personnalité qu'on pourrait considérer Corail. Euh, voilà, j'ai réussi à, à l'intérieur de moi à harmoniser, à équilibrer, à intégrer toutes ces fonctions-là, et à un moment j'assume l'autorité par rapport à, au peuple dont je suis issu. Et on voit que les peuples qui ont eu ces deux présidents-là n'ont pas forcément réussi à s'améliorer énormément, que l'Afrique du Sud et la Tchéquie sont des pays tout à fait normaux, avec des problèmes tout à fait habituels, donc la présence d'un sage ne suffit pas à rendre tout le monde sage. <rire> Bien sûr, c'est vraiment une invitation pour chacun à suivre ce chemin. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, Céline. <rire>